Salut Suite au rival Contest de 50 minutes que personne n'a vu, les j'ai pas allé l'avoir, elle est trop bien, j'ai perdu contre Azwak et je devais faire 100 vagues en défense sur Balinus, et pour tout vous dire, bah j'ai perdu. Et comme une merde en plus hein. Je suis tombé à terre et vu qu'Azwak était dans mon escouade pour AFK et prendre les drops, ma sentinelle ne m'a pas réanimé et du coup le cryopod a succombé, parce que j'ai pas pu le protéger à temps, et de là découle de conséquences. Premièrement, pour le prochain rival Contest, s'il sort pas novembre après, j'aurai un malus. Et deuxièmement, je ne compte pas de faire un best-of de cette défense, ni de vous upload les trois heures de la défense, car ma question ne supporterai pas, et que je ne surtout pas le peu de la merde. Non, je vais aller plus loin, je vais faire un truc plus ambitieux, entre guillemets, je sais pas si ça va marcher, et bon, ça risque de la grosse merde, mais à travers cette vidéo, je voudrais m'analyser, m'analyser. <rire> voilà. A travers cette vidéo, je voudrais m'analyser, voir ce qui n'aimait pas et retenter de faire une sang-vague à partir de mes conclusions. Mais pour ce cas de figure, c'est un peu plus complexe car j'ai un build qui est imposé par Azoac. Du coup, c'est parti! Ce que je voulais faire à la base, c'était un build concentré sur de la puissance pour avoir un maximum de points de vie sur ma bulle et 100% de réduction d'armure sur mon ultime. J'avais mis adaptation pour tanker un peu et j'avais mis de la portée pour avoir de l'espace pour moi et mes spectres. Mon plan de jeu était de faire ce que je voulais entre les vagues 1 et 60 et de rester dans ma bulle quand j'avais plus la capacité à prendre des coups sans me faire one-shot. Je voulais spammer ma bulle pour profiter de ces 4 secondes d'immortalité et utiliser mon ulti pour réduire l'armure des ennemis et les tuer avec mes armes ou le laser. J'ai utilisé des spectres pour m'assister lors des missions et un spectre de Trinity avec un enclave mort pour me donner de la mana, faire des dégâts et contrôler des ennemis. J'ai joué ma zénith en dégâts avec du viral plus feu car je voulais tester le changement de l'élément feu et j'ai gardé mes autres armes dans des buts plutôt classiques. Bon maintenant, qu'est-ce que je peux en dire vis-à-vis -vis de ça Sur mon build sur Frost, adaptation était totalement inutile car ce build ne possède pas beaucoup de vie et de boucliers pour rendre efficace adaptation et l'armure de Frost était suffisante pour éviter de me faire one-shot. Surtout que mettre des mods pour assurer les 40 premières vagues n'était pas intéressant car la protection offerte par la bulle de Frost est largement suffisante pour perdre une place dans mon build. Ensuite, j'ai joué avec 12% de durée de pouvoir, ce qui est peu pour profiter de la réduction d'armure de, de mon ultime. Au moment où j'étais en mesure de bouger, l'ennemi était presque décongelé et de ce fait je n'avais pas de temps pour les taper. Le seul avantage que j'avais à la limite avec ce build c'était ma capacité à spammer mon ulti et contrôler les ennemis et ma bulle pour la protection. Et du coup, qu'est-ce que je peux améliorer Après un moment de réflexion et de formatage, je pense garder l'idée de base de mon premier bulle, capacité à spammer ma bulle et mon ultime. Sauf qu'au lieu de viser la puissance et l'économie à tout prix, j'essaie d'avoir un équilibre entre durée, efficacité, portée et puissance. J'ai vraiment cherché à avoir les 250% de puissance pour avoir les 100% de réduction sur l'armure sur mon ultime. En avoir plus, c'est inutile car peu importe la vie des bulles, elle va partir très vite après la vague 60, et le mieux, ça reste de la remettre avant qu'elle succombe et profiter des 4 secondes d'immortalité. J'avais fait un build alternatif avec moins de réduction d'armure, notamment en remplaçant un secret de logure par vitesse en bras, ce qui donnait plus de stats pour la survivabilité de Frost ainsi que de la vie en plus pour la bulle de Frost, mais je n'avais que 95% de réduction d'armure. En principe, 95% est largement suffisant, mais vu qu'à partir de la vague 70, les ennemis voient leur stats augmenter et leur armure aussi, et j'avais peur de manquer de dégâts à la fois sur mes armes et aussi sur le laser, car si l'ennemi a trop d'armure, il ne pourra pas être tué par les lasers en un coup, et encore moi par mes armes. Du coup j'ai abandonné cette idée. Sur ma zénith, je vais plutôt la jouer support cette fois-ci en l'orientant sur du corrosif car j'ai vu qu'elle perd en dégâts à un moment donné. Et donc je pense jouer avec mon Orthos Prime en dégâts en mettant un maximum de statut sur les ennemis car je compte jouer autour de ce chargeat et de blessure soit Pour cela je compte utiliser le vortex du zénérique, les rassembler en un même point, les geler avec mon ulti et leur taper dessus. Et Vu qu'ils seront nombreux et compactés, je pourrais stacker mon combo rapidement. Mais je ferai ça uniquement quand je manquerai de dégâts avec ma zénith. Je laisse de côté mon cashpoint car il manque trop de tout pour faire quoi que ce soit. Concernant ma sentinelle, je reprends Jean pour profiter du mode Renaissance afin qu'elle me réanime si je tombe à terre. Je garde sur son arme les modes vigiles pour améliorer les dégâts de mon arme principale comme dans mon premier run. Et je modifie légèrement Jean pour incorporer régénération accrue et fibre sainte. Si je ne fais pas l'idiot, je pourrais en fait partie, c'est-à-dire entre les vagues 80 et 100, profiter de 4 réanimations sûres, si je dois tomber à terre, et fibre sainte sera là pour me faire récupérer des munitions quand je devrais switch d'armes en plein combat. J'ai aussi modifié l'ordre des propriétés des modes pour éviter tout bug de la sentinelle. Voilà, j'ai assez parlé, il est temps de mettre en pratique ce nouveau build ainsi que ne pas refaire mes heures passées donc c'est parti nous y voilà nous y voilà pour le deuxième essai j'ai aucune idée de comment ça va se passer ce que je vais faire c'est que je vais mettre Trinity derrière puisqu'elle a la passe mort et voilà et moi je mets en haut comme ça j'aurai une bonne vue au début au début je vais juste jouer avec mon ulti plus le tir principal de mon de mon arme parce que j'en ai pas besoin enfin, j'ai pas besoin d'avoir plus de dégâts que ça il faut vraiment que je spam le shield en regardant les cryopodes et pas sur les côtés car sinon il y a... les bords risquent d'être... Enfin je sais pas si je vais, je vais expliquer, mais ils risquent d'être décalés. Du coup j'aurai du mal à appuyer. Après le... mon... mon premier ennemi pour le moment c'est les bombardiers. On a des games qui ont beaucoup de dégâts si jamais je veux activer. faut que j'arrive à activer sans qu'il y ait de bombardés qui me gênent. Enfin qui tire au moment j'active que... Voilà. Je mets les spectres directement au début, c'est pour éviter de me faire surcharger comme, on a un, comme, des, comme un débile. Et de pouvoir lire assez rapidement. Vu que j'ai beaucoup de spectres en, en rab et de platines perdues, parce que j'ai voulu faire ça vite, bah, je vais me contenter euh, de les quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de stacker un maximum le shield dès le début de game. Pour, a, pour atteindre les 1 million de vies. Après... J'ai un risque, c'est que s'il y a un bouclier jaune qui arrive. Bah je peux dire réduire mon shield. Ah, voilà l'apparition des premiers boucliers jaunes. Allez. Prends-le-haut. Non Mais non, je... qu'est-ce que je suis Je prends toi ça, je un. J'avais une autre arme autre que le catchpoon pour détruire le bouclier j'aurais pas dû j'aurais pas eu ce reset ça va je fais le plan de arrête de bouger arrête ah, stop stop stop Ouh, reste en position stop arrête de bouger je profite pour spammer un petit peu avec un peu d'ennemis J'en la l'agile comme ça comme ça il y assez grand pour protéger tout le monde. Et on va aller. Ah varié. J'aurais peut-être dû prendre munitions, euh, ressources de vigile. Bon, tant pis. 38 minutes. C'est même pas une vague. C'est même pas une. Euh, toutes les 5 minutes une vague. Toutes les 5 euh, minutes 5 vagues. Je pas trop de temps. Il faut que je fasse attention à mes munition. Manque trop de balles. Ça va être un problème. Non Non Mais putain, très Je dis de plus... Bon. Bouge plus. Bouge plus, j'ai dit non, tu meurs. Quoi Ok. Tu bouges plus Tu meurs. Mais wesh ouais, les mobs ils droppent pas beaucoup de munitions. C'est quoi ça C'est quoi ça J'ai rien en fait, j'ai dû prendre ressources vigiles pas qui a tapé mais merci à lui. Oh bah oui. Venez, venez, venez, venez, venez, venez. Bah alors Tu bouges plus Bah t'es mort. Tu bouges plus j'ai dit. T'es mort. Bon, J'aurais pu mourir. Hein. Ok, commence à avoir le level 100. <rire> C'est cool. Je, bientôt à 50, donc je suis bientôt level 50. J'ai presque fait la moitié. Mais reste là, toi. Tu sais quoi, je vais te réinvoquer. Parce que tu me fais chier. Hop. Keep fighting. Oh, j'ai plus de munitions. Oh, mais non. Oh, la tuile. Mais bah attends. Pourquoi je prends des... 60 e vague. J'avais perdu la 61 e ou la 62 e Sinon je ferme grave les Bien les clés. Ok. Normalement c'est à partir de là que ça commence à se corser. Les bains ont fait combien là maintenant 149. Je, je vais pas perdre du temps. On va faire comme ça. On va ouais, te mettre là. On va jouer un petit jeu. Ça peut vous aimer. Non, non, non, non, non, non, non, non. <rire> tchon, tchon, tchon. What the fuck Je m'attendais pas. 62, je commence à pas stressé Je crois que je vais reprendre Trinity. Trinity, je te choisis. Non, ça c'est Reno ça. On y va. 67, je suis content. 2h11 par contre. Ouais. Un peu de coups de longue Tiens, j'ai oublié mon système, c'est bien ça, c'est si ce qu'il me fallait. Bon, Mais Qui m'a tué, what the fuck C'est débile, hein, Lockdown. Ah, mais c'est ça, moi, ça! Oh là là, mais je ralentis grave. Je passe là 7 minutes pour une. Pour 5 fois, la vague. Bon, on va essayer d'aller vite. 2 minutes pour cette wave. Très bien. Hein. Ah, tu la sens, la dentaire. Hein. Ok, Jean, reste moi. Ok, 89 secondes. Ok, Faut que je tienne 89 secondes sur le mouri. We'll appear soon. 81. Les mobs sont level 354. Ok. C'est le même que je peux tuer à l'heure actuelle, ce sont les corpus. Donc on en profiter pour les tuer. Et quand ils seront à range, je les tuerai. Attends, j'ai autre chose. <rire> Putain, j'ai regardé autre chose. Je suis mort comment what the fuck 20 minutes pour euh... enfin moins 20 minutes pour 5 euh... <rire> fois oui, oh, je prévois le pire là ma plus grosse crainte pour le moment c'est que j'ai peur que il y a les mes joueurs qui me disent t'as hey. de redémarrer mec Mon Dieu, Lucille, je vais être obligé d'attendre. Je suis là. Non Oh merde Oh non Oh non Putain temps de l'a tué. va faire de sportif là. Je permets pas de temps. Je tente que le moment arrive. Oh non, non, non, non. 91%. Tu meurs, c'est bon. Toi, tu meurs. Quoi? J'hallucine C'est quoi J'ai une autre idée. Attends. Oh non Et merde euh, Cette bombe de merde Je suis obligé de rester encore une fois. C'est parti. Bon là, j'attaque plus du tout. Hein. Je... J'ai abandonné de taper avec mes armes, ça va être que le lockdown, et les... Les... Je comprends pas Oh oh Putain de merde Pourquoi j'ai rechargé alors que j'avais toutes mes balles On CC, on laser, on remet le shield... Lockdown, on remet de la... le shield, Trinity, non, je suis sorti, j'aurais pas dû. Trinity revient, on va cesser, on remet le shield, il faut que je réussisse, sinon je crois que j'ai tout recommencé. Oh. <rire> ok, il reste 10 vagues, 10 vagues, c'est tout ce qui reste. Qui il reste 10 vagues, ok. Il reste 10 vagues, il reste 10 vagues, il reste 10 vagues, Ouh. il reste 10 putains de vagues. Allez, sur so synchro Y'a plus le chill, y'a plus le chill Oh ah, Ce qui me carie c'est lui là il, a... il a une réduction de dégâts de 90% et plus avec mon armure Et eh ben je non oh. Putain je galère pour une wave 3h03 C'est ultra dur qui est dur c'est que je peux plus utiliser mes armes pour tuer je suis obligé d'avoir recours à l'Ocdean et au laser d'autant plus que je viens de remarquer les lasers ne tuent plus les blue trailers lourds dans un coup Allez rentre. 999, non, nomables. Bah, pas mal. Rien ne semble arrêter. Viens. Sauf so, Lockdown. Qui lui arrête tout sur son chemin. T'es qui toi Ok. Je vous stun tous et j'appuie sur le laser. Je remets le ulti pour pas qu'il bouge. Hop, vous mourrez tous. Je fais pareil à gauche, j'ulti pour garder le, le stun actif. Je me heal, enfin je me mets de la mana. Je mets l'hugdown un peu partout. J'appuie sur ulti pour que le down puisse fonctionner. Euh, je me méfie du bouclier jaune. Oh, J'ai raison. Oh là là. Et merde. Une manipulation qui a échoué. J'ai fait n'importe quoi, mais c'est passé. 1115! What the fuck? J'étais 199 à la vote. Dis-moi que ça tué. Oui. Ça n'a pas tué ça. Ça n'a pas tué cette. Mais quoi? Mais ils ont pris 200 level en une wave! 200 levels? Quoi? Alors oui, je vais mettre. Euh, L'Orthos Prime. En viral tranchant, ça va permettre de les tuer rapidement, combler à 160, allez voir, ça va les tuer. Pas du tout. Ah, euh, je suis mort trois fois, encore trois raisons. Hein. Ouais, vive le darken Maxé. Hein. Attends, je t'enlève ton armure parce que tu meurs. Oui, tu meurs parce que t'avais trop d'armure, ok, d'accord. Eh oui. J'ai bien eu raison d'avoir les 100% de réduction d'armure. A hein. aucun moment je me suis douté. Que... <rire> je suis une grosse merde Non le cryopode Il a 3 HP Ouf. 3 waves et le cryopode est au plus mal Et moi aussi je suis au plus mal Je suis au plus mal Je suis en PLS Une PLS de type astralopithèque Je dois rester près du Créopode, Sinon il mourra La sentinelle est morte Si je meurs je meurs Ouais, Je vais rester, je vais rester ici Voilà, J'attends que les mobs arrivent je vais juste refresh. Toutes les 4 secondes. Re à toi. Lockdown. J'ulti. Ok, on va jouer comme ça. Comme ça, c'est bien plus safe et c'est bien plus simple. 99. La wave 99. Faut pas que je relâche la pression. Lockdown. On ulti pour cesser. On re refresh le shield. On met la mana. T'as où le mob Ok, la wave 100 est terminée, la est terminée. La dernière wave, la dernière wave Allez, on perd pas le Nord, on réulti, re on refresh le shield, on recherche le bouclier jaune pour éviter qu'il nous tue. Allez, Lockdown, Lockdown c'est pas pété évidemment, c'est vrai c'est pété, c'est full nerf, mais Lockdown on laisse tel qu'il est, parce que 60% de la vie max des ennemis en perforation Ouais, maison de l'armure. Ouais, mais t'oublies de jouer avec euh, autant la composition. Je suis solo. J'arrive à profiter au maximum de lockdown. Elle est mourée. Et putain, c'est vrai, y a le... Attends, juste vous extraire un petit peu. On ici. Bougez pas, hein. Et voilà, vous mourrez. Et voilà! Vague sans. Sans vague. Sans vague. ai faites. En vrai, je suis deck, j'aurais pu faire plus. J'aurais pu faire plus. En vrai, j'ai sous-estimé la, la puissance de la zénith. Aujourd'hui la bulle, la corrosion ça servait à rien. Aujourd'hui la bulle de virale tranchant. Bah, attends, la vraie question que tout le monde se pose maintenant, est-ce que je me suis ban, me suis fait ban Alors elle est dans le dojo. Ouh, ça va. Ah je sais ce que je vais faire. Attends je vais faire la conclusion maintenant. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé C'était bien. Me dire c'était bien. Bon, heureusement que c'était bien. Sinon je me serais pas fait chier. Si faut d'énergie la coaction ça m'a pas servi. J'aurais dû avoir plus de portée sur mon shield. Parce que je jouais en hauteur pour avoir une une vue à, à, une grande vue sur ce qui se passait sur la map, j'aurais dû mettre de la portée à la place de art de la coaction et à la place de siphon d'énergie, j'aurais dû prendre un truc genre, euh, je sais pas en fait, pour être encore dit, ça, ça me sert pas en game. Ça aurait pu me servir pour m'aider un petit peu, en fait, bon, pour m'aider un petit peu. C'est ça, parce que, je pense pas, il y a aucune aura qui, a, qui peut m'aider en le game. C'est là, tu te rends compte que les auras c'est là, tu te rends compte que les auras ont été pensées pour, euh, pour, la, pour le jeu de team, en, en solo. Euh, à la limite récupération de, de, de munitions. à force grandissante, ouais, c'est vrai. Pour la bulle, mais ça aurait servi à 5% de puissance en plus. Ah oui, attends, remarque, 25% de puissance en plus. Ça veut dire que j'aurais pu descendre un point que, la, que les aveugle avoir plus d'efficacité sur... Euh sur mes sur mon pouvoir, et juste mettre un sort, genre le 1 ou le 2, puis après faire mon shield derrière, pour mettre... Ouais, ouais, ça aurait pu, ça aurait pu, ça aurait pu, ça aurait pu. fond d'énergie ne m'a pas vraiment aidé parce que j'avais Trinity, et j'avais surtout Zenery, qui me permettait d'avoir énormément de mana, tout le temps, tout le temps. J'en avais pas besoin en heure limite, parce que je... c'était l'heure limite, mais en late game, j'ai dû pas la mana. Heureusement que j'avais les consommables en amont. Euh, la zénith j'aurais dû la jouer en Viral Tranchant, avec à la place de... Je sais pas, j'ai envie de remplacer Viseur Argon par fléau décorrompu. J'ai bon, j'avais pas de points en fait, j'aurais dû formater l'arme. Ah, carrément bon, okay. Là clairement le choix de l'avoir build en corrosif c'était une erreur. Ça m'a aidé en enlimine encore une fois, mais j'avais l'optique de la jouer support, mais... Elle aurait pu plus m'aider hein, après, pour juste tuer le, le corpus bouclier jaune. Parce que clairement la seule cible que je devais assassiner, c'était juste le corpus bouclier jaune. Les anciens ça allait. Ils réduisaient l'armure, mais la, la, la, les dégâts, mais... Euh... Lockdown passe outre et s'en bat les couilles. Je pouvais temporiser leur mort euh, aux anciens avec mon avec mon perma ulti. Donc j'aurais tellement dû jouer viral. Pour mon boufflaco, que j'ai jamais utilisé de la partie parce que c'est de la grosse merde, sa cadence des et son manque de dégâts ne m'a pas permis de me sauver de situation quand j'avais plus de balles pour mon surmont principal. Donc franchement, ça m'a pas aidé du tout. Et l'orthos... Elle était là. <rire> elle était là. J'aurais dû peut-être dû le mettre sur ma zénith.. Euh ressources Vigile, donc euh, la reformater encore De ressources, ouais, ça demande un formatage deux formatages hein, pour mettre pour jouer avec bel qui a et un autre formatage pour jouer ressources vigiles. Et voilà sinon voilà sur ma manière de jouer à un moment donné j'ai voulu j'ai voulu faire ma strat euh, ouais j'appuie sur vortex et ensuite je tue les mobs avec l'art leur... sinon c'est vraiment lockdown lockdown voilà je pense avoir fait le résumé qu'est ce que j'aurais pu améliorer pour la prochaine fois et peut-être améliorer euh, Zénuric a augmenté le champ d'attirance de 12 mètres qui était suffisant pour cette survie mais puis ça aurait été intéressant pour grappe les mobs qui étaient en haut du pont et vraiment derrière moi pour les rassembler en un point pour soit les tuer avec le rayon de la mort ou alors avec l'octane. encore une fois et voilà, je pense que j'ai fait le tour